tu comprends ta personnalité en Christ. Plus tu pries, plus tu développes et tu comprends ton identité en Christ. Parfois le diable se joue de nous parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes en Jésus. Tu as peur lorsqu'on vient t'étrangler la nuit. Tu as peur lorsque tu vois un mauvais songe parce que tu ne sais pas qui tu es en Jésus. Tu n'as pas simplement reçu une vie mais tu as reçu un homme puissant en toi. Tu n'as pas simplement reçu une identité, mais tu as reçu une nature en toi. J'aime dans Genèse, la Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. à l'image pour que lorsqu'on te regarde, on voit Dieu. La ressemblance, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Les, les caractéristiques qu'on ne voit pas, notamment on voit tout ce qui a trait avec l'ADN et tout. Pour